Les c'est un message, un joli message, euh, et offre exclusive du jour, hein, jusqu'au 30 avril, dépêchez-vous, hurry up. Et puis bon, là, ah, bah là on est bon, hein, faut pas faire de pub, mais euh, euh, on dirait que, ah, attention, si tu as, si tu n'as pas de téléphone, tu peux quand même, euh, Toi, c'est tous les téléphones ici.